Donc moi je pense que la seule alternative possible aujourd'hui en Europe, c'est l'alternative qui passe par les peuples, et donc qui est par la volonté politique des peuples. Voilà. Il va falloir qu'on construise quelque chose tous ensemble. Mais c'est possible, hein, et je pense que c'est très facile. Pour, pour moi, l'austérité c'est une sorte de, de défaite intellectuelle et politique sur tous les plans. Enfin, c'est de dire, en gros, c'est de, de tout laisser en fait. C'est de laisser genre, tout à l'économie. Enfin, c'est d'utiliser en fait c'est d'utiliser l'économie comme euh, comme unique euh, objectif et euh, donc finalement ça n'a aucun sens ce qu'il faut c'est plutôt construire quelque chose ensemble construire quelque chose ensemble en, en Europe enfin rassembler les peuples et pas rassembler que euh, les entreprises et les marchandises